Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire pas des fusions aujourd'hui pour le goût Bah coup. si on va fusionner avec, euh, avec la bouffe Cyril Lignac <rire> euh, On se retrouve dans ma nouvelle cuisine Parce que oui vous l'avez déjà vu j'avais acheté une maison en travaux en janvier 2021 Il euh, y a... avait des petites vidéos pour leur montrer non Bah il y a eu quelques vidéos euh, où on faisait des vlogs, où on filmait dans la maison Je m'en rappelle ouais Donc là c'était un bordel Mais en tout cas dimanche je sortirai une vidéo sur la transformation de la maison Et en fait on, on a eu la chance La transformation hein, physique, une, une, belle belle transformation. une bonne diète à la maison <rire> Parce que les gars, vous vous rappelez, j'avais acheté, c'était des travaux partout. Et on a eu la chance euh, de participer à la nouvelle émission de Cyril Hanouna. Où il y aura l'AFF demain à 21h sur C8. Donc euh, la maison est en rapport avec l'émission. Mais pas seulement les gars. Vous avez eu plein d'indices euh, le dimanche en fin de vidéo. Donc c'est un petit rebut, il y a plein d'images. Vous allez peut-être comprendre de quoi il s'agit. Du coup, maintenant, on a une cuisine à disposition pour vous faire des bêtes de vidéos cuisine. Parce que le sport, euh, la muscu, le secret... C'est pas l'entraînement, c'est la bouffe. C'est la bouffe, parce que vous allez vous entraîner pendant 1h30. Euh, L'alimentation derrière, c'est sur 8h, euh, 12h même. Donc, pas sur du régime intermittent. J'ai faim à zopi. <rire> <rire> on espère faire plusieurs vidéos comme ça de ce type si ça vous plaît où on cuisinera pour vous montrer des petites recettes, recettes que l'on utilise. Voilà. Donc aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est un burger jet. <coughs> My big burger. Burger frites On peut manger burger frites en faisant de la musculation, en respectant ses macros. Donc on a pris des bons aliments, vous voyez là il y a de la patate douce. Euh, des cornichons le steak qui est très important les gars c'est 5%, 5 de matière grasse de la salade donc on a nos légumes il euh, y a tout ce qu'il faut pour vous faire un repas sain et les même beurre. le pain est complet le pain est complet donc on a les lucides on a les protéines on a les légumes on a euh... la pâte. Tout ceci c'est magnifique. C'est beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup de fibres. Et vous allez voir qu'on va se régaler ouais. euh, en mangeant sainement. Bon, il n'y a que ça, on a fait un petit kiff. Et le mieux en vrai, ce serait d'acheter un vrai fromage. J'ai envoyé dépend oh, Ça dépend. Parce qu'en fait, là, comme les tranches elles sont plus petites et c'est un truc qui va fondre facilement, c'est du 40 calories par tranche. Ça ouais. va. Mais tu peux te mettre bien en allant chez le fromager tu vois, quand tu fais un repas comme ça. Les Après, calories elles bon, montent. Les calories elles de... euh, ouais. montent. Si vous voulez avoir un, le, le fromage le, le plus léger en matière grasse, c'est euh, tout ce qui est chèvre, brebis. Donc n'hésitez pas si vous aimez ça nous on a voulu faire un fromage de feta je peux la balancer dans burger je pense donc, du fait, hein. donc euh, pour euh, la recette pimousse <rire> Alors on commence par quoi On va commencer par les patates douces Ouais parce qu'on va pas commencer par ça, je vois pas trop l'intérêt. Vas-y ouais, je t'en file deux parce que. Non, non tu m'enfiles rien du tout déjà je te le dis. Les gars ça c'est ce qui est le plus long à cuire, il y a 45 minutes de, de cuisson, bah, du coup, vais vais on va enfiler. commencer par ça. Tu vas enfiler des Une mois, fois que sais. ça c'est fait, ça y est on a fini. Vous allez voir c'est simple, si nous on arrive à le faire, tout le monde y va. Ouais peut ouais, le faire. ouais, là je suis d'accord par contre. <rire> <rire> Donc là, faut simplement éplucher ça. Bon patate douce c'est galère en hein, vrai, c'est dur. Voilà, on va mettre un petit accéléré quand on coupe. il bah, y a des bons moments quoi. Allez hop, il y a la moitié de la patate qui a sauté. <rire> Et bon, ça, donc, les gars, hein. c'est mon petit saint préféré. Moi bon, non. Non Non, c'est pas ça, bon, tu vois. Ce serait quoi Mon titre sein préféré moi en vrai je suis pas difficile, moi j'aime bien lasagne Lasagne j'en étais sûr Lasagne je trouve que c'est un peu cheaté bah, Mais ça dépend vrai. comment c'est préparé Pour la prochaine émission de, de cuisine des Lasagne protéinée lasagne Les gars si vous voulez voir ça, activez la cloche On va faire des vraies recettes, on va se muscler en mangeant bien Donc les gars vous avez vu hein, quand on fait de la muscu euh, Faut pas croire la femme c'est à la cuisine Quand vous faites de la muscu, l'homme il est à la cuisine Vous êtes obligé d'apprendre à cuisiner Après ouais. on, au minimum faire à manger Pour moi il a rien de mieux que de savoir se faire à manger Quand on a un go muscu parce que tu vas pouvoir te faire plaisir En respectant tes macros et n'y a rien de compliqué les gars. Déjà commencer à faire à manger, donc une boîte de conserve, euh, mmh. blanc d'inde et du riz. Non, dans un premier temps. Une fois ça. que vous savez faire à manger, essayez de enfin, cuisiner pour justement donner du goût. Et nous, on va essayer de vous aider là-dessus, parce qu'on veut pas vous conseiller de manger du riz d'inde toute votre vie. Franchement, ouais. ça va être triste les gars. Pareil, il hein, y a des, moi j'appelle ça une erreur, surtout quand on est un débutant, enfin quand on est un, un pratiquant comme nous. Tu vois, ne fait pas des compétitions. C'est les gens qui vont s'amuser à faire des tupperwares avec tout le riz en avance, tout le poulet. En... Dégueulasse de manger comme ça. Après, ça, faut arrêter la muscu, dur, hein. Mais c'est pratique de fou, parce que. que tu rentres si t'as la flemme. Tu sais que t'as déjà mangé un... Je suis d'accord, mais tu, tu manges ça 4 jours d'affilée. C'est ouais, ça. Ouais, t'en as marre. plus. Mais tu respectes tes objectifs en fait. Parce que t'as pas le temps de réfléchir ouais. à te dire. Ouais, oh, bah je vais me commander un Je suis d'accord. Mais est-ce que tu fais des compétitions Non, il ah, a pas, pas de besoin. C'est tout Alors moi j'ai commencé à couper en frites si tu permets. Eh, des belles frites, hein. Pas des rondelles. Pas tu, pas. Veux, te, tu veux, je te mets un coup de couteau, non toi mais. Pas des potatoes. Euh, les gars, par rapport à la mission télé, on vous a ça comme ça. Euh, je vous en parlerai un peu plus en fin de vidéo où on peut en même en parler pendant qu'on fait la cuisine. Ouais, n'hésite pas. Ouais, Demain, vous allez voir la FF sur C8, les gars. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait sur YouTube. Tu nourris ton chien, là Il l'a tapé, hein. Oh, ouais, mais frère, euh, <rire> j'ai pas à manger. Elle a volé la frite de patate. <rire> je te le dis. Il m'a embarqué dans des, des conneries, encore. <rire> Chaque fois, il m'embarque dans les problèmes. Attends, moi, j'ai la pression, quand même. Ça n'a rien à voir avec le sport. Il y a un petit plan muscu, quand même, dedans. Je l'ai placé. Il a acheté des, des barres de il voulait montrer qu'il est costaud. Enfin, Il m'a dit j'ai fait une commande Tu vas voir Je <rire> vais pas parler comme ça. La vie de ma mère qui avait un petit accent comme ça rital. Mais je me suis dit euh, si ça peut ramener un peu de pub à FF, autant être bien présenté ouais, quoi. Je suis d'accord. Mais a fait, fait le rital quoi. Comment qu manger la dalle Il me dit ça ça chien, t'as combien de temps tu m'as pas attendre pour manger ouais. Il est 14h maintenant, j'ai mangé depuis longtemps à 14h. Toi t'as pris les pommes de terre, les plus facile, je suis en train de galérer. Toi t'en as pris une à couille frère. Ouais, ressemblant ça. Hein. Niveau de taille, c'est plus ou moins similaire. Hein. Les gars, ça va pas être des frites comme vous avez l'habitude de manger, hein. c'est pas de la pomme de terre, c'est de la patate douce. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est sucré en fait. Je préfère les patates douces que les pommes de terre. Bah moi aussi. C'est juste, photo. en fait, c'est plus long à cuisiner, c'est ce un peu plus chiant. Vous voyez comment on galère à couper. Mais en vrai, une fois que ça, c'est fait, vous le faites la veille. Le lendemain, tout est déjà coupé, est, ça, vous mettez ça au four 45 minutes, même pas besoin de surveiller. Vous retournez aller au bout de la moitié du temps et c'est bon. Dit Alors moi je vais comment je les prépare les patates douces, je les coupe comme ça, je les mets dans un bol. Ouais. Je viens mettre de l'huile d'olive dessus. Là il fait le mec, il va m'apprendre à le cuisiner. Mais vas-y. Écoutez-le pain, hein. Si meuf était pas là, il mangerait des pains au thon tous les jours. Hein. moi Tous moi, les moi, jours des pains au Je prends ça, je mets ça. L Huile d'olive. Paprika. Si je n'avais pas dit paprika, il n'aurait pas sorti. Ben si. Si vous mettez Et ça, ça il n'aurait pas sorti. C'est fou quoi, frites aux patates douces, c'est obligé, c'est dans la recette. Frites aux patates douces, c'est obligé, c'est dans la recette. Tu t'as frites de patates douces sur internet. Il y a des recettes les gars. C'est toujours écrit paprika. À l'œil. Je crois quoi, mieux Ils veulent des données à la oui, C'est des, des données, c'est. On va dire 1G. On va dire deux cuillères à soupe d'huile d'olive pour l'instant. Bon, Au paprika, on va pas commencer à le peser. C'est pas calorique. Ouais, non, ça va, blinde. Je remue, n'hésite pas, n'hésite pas. En plus, c'est du sel rose d'Himalaya, ouais, Voilà, ouais, exactement ouais. le même. Pareil, pour le sel, on, on optimise tout hein, quand vous mangez comme ça. Ça, c'est de la. Ça, si vous prenez ça, vraiment 0,20, tu prends ça. Euh, T'en tapes avant l'entraînement, tu congestionnes plus. On va rajouter ça avec le petit truc de QNT, c'est ah pas Non, non c'est bon, c'est du d'olive, cousin. Tu veux me rendre obèse ou quoi Donc maintenant, les gars, on les étale sur le plat de four. Simplement, pour bien que ça pue partout, étale, on essaie d'en de, support poser le moins possible. On en a fait beaucoup. Non, on T'inquiète. On va demander à la clarification, Non, prendre. non, tu sais très bien s'il n'y a pas de gâchis. <rire> ça mange pour trois. Hein. Bon, on enfourne ça. Et ça, on les retrouvera dans 45 minutes du coup, on est d'accord Alors, et pendant qu'on attend, pour gagner du temps, on prépare, on prépare quoi Les pains burgers euh, La viande, c'est ce qu'on prépare en dernier pour qu'elle arrive bien chaude. Tomates, cornichons, mm -hmm. d'accord. On va tout ça. Ta... je vais me taper, j'ai des cornichons. Moi je vais préparer les oignons pour après. Bon les cornichons, euh, pour les dollars, hein, c'est gros. Hein. Et puis moi s'il fait des manières, il veut les petits. J'aime pas les cornichons de base donc euh, les petits c'est déjà bien. Bon on met les frites et on se retrouvera après euh, dans 30 minutes on va commencer à faire faire la viande. Ouais, à faire cuire la viande. Bon il nous reste 15 minutes de cuisson de patate douce. Ouais. Donc c'est le moment de faire la viande. Donc les gars la viande c'est simple. Hein. 5% on répète. Pimousse il y a pris viande à du... 5%. Du coup on va se faire nos steaks à la main, c'est ça Pata c'est pris. Je sais que tu veux toutes les parts de finesse fusion, mais on va attendre un peu. J'ai super ah. faim, On peut même le laisser comme ça, on J'ai vu que t'as pris un peu plus que moi en foiré. Regarde, tiens, tiens. C'est bon Pas de faire foutre. <rire> oh, chaque. Euh... Ah, je suis choqué. La protéine, bon, là, ça je coûte. récupère même ça. Bon, moi, vois, si ça, vous voulez. Si vous voulez pas vous embêter à faire ça, achetez des steaks déjà tout faire. Non, c'est mieux de faire ça, au moins, vous faites vos steaks vraiment comme vous le voulez. Pardon. Ah, Il faut de l'huile d'olive. Viens gratter gratté de ma viande. Non. Voilà tu m'as gratté de ma viande. Non, je te jure que non. Précis. C'est un oh, cousin. Ah bah, je sais pas du tout. Non, non, non. Les deux ouais, je... Il a l'a mis voilà. un litre. Voilà. C'est pas lui, Paulie il est translucido là. Non, c'est de la bonne nuit là. On a il, il est cher sa mère. Pour les tranches de fromage, ce que moi je te propose, c'est de claquer directement sur le steak et de faire un point de cuisson. Comme ça. On les gars notre ingrédient secret. Très très important. Aspire le trembo, aspire le trombolone. Oh là là le trombolone, vas-y on bas, boit, on bois, on en boit. bas. Monsieur il était un frac connaisseur. Voilà. On là, là, on là on va prendre de la main. C de c là on va prendre de la main. C'est de l'huile d'olive C'est celui-là tiens Ouais. Merci. C'est là-dessus. Là là oh là oh là là là là là. De l'orgasme culinaire. C'est du sexe en bout. Comment on est en train de leur donner Mais comment il est beau Oh, oh là là. Même toi ah. hein Là, il faut regarder. Lui, c'est pas un steak, c'est un pavé qui a fait. Oh, je t'ai niqué. Là, ils vont regarder la vidéo, gros. Ils sont obligés de taper un truc moment là. Ça, c'est bon. Maintenant, ça va être les frites. Ça, franchement, c'est le meilleur. Moi, je préfère les patates douces au burger, pour te dire. T'as un de moi de ça. Ouais. Donne-moi, s'il te plaît. Bon, si... Là, je vais mettre la Et dessus. Pile moi si vous respectez ça, j'ai besoin de savoir, Charbonnier. Hop, sur terre. Comment ça, terre Tard. Tard ouais, terre. Tu prends combien de grammes Moi je mange avec les mains, cousin. Hein. Je suis un arabe, hein. faut pas oublier. Hein. Tu vas te brûler, c'est surtout ça, moi, toujours. Tu... Ah bah, ben, et voilà. Et voilà, ça fout la merde après ça, bien pleurer. Moi j'ai pris un 5 je pensais que j'en faire juste. choses. Allez, c'est bon. bon. Genre 200, ça fait à peu près cette assiette-là. Mais le truc, c'est que ça vous fait à peu près ça, ce qu'on a mis sur MyFitnessPal. C'est pas mal. C'est bourré de fil, la pâte à douce, mais c'est aussi, il euh, y a beaucoup de glucides. Et vu qu'on a le pain à côté, le mieux c'est de prendre 200 grammes, ça fait déjà pas mal. Mais nous, on est des gros mangeurs. On va prendre 300. Y a que dans les fèves tu vois des animaux qui sont en cuisine ils prennent avec leurs mains comme ça Bismillah on dit chez moi dans, je... Moi dans mon pays on dit Bismillah Mais je vais pas manger avec un couteau fourchette à bolleur je vais manger avec mes mains là je te le dis Là vraiment en vrai ce que tu peux faire pour améliorer une recette comme ça Attends montre bien la caméra là pour il Y Il a 250 grammes à peu près 250 grammes de quoi Plus 300 de patates douces je dirais Mais moi ça me va Je vais pouvoir baisser et manger plus tout à l'heure pour que ça me convient Là au total y il a combien de patates douces Toi y il a 300 moi y a 250 à peu près Là j'ai une assiette à on va dire 600 calories Ok c'est peu, tu peux manger ça trois fois par jour. On était entre, si tu rajoutes de d'olive et tout, okay. on va dire entre 550 et 650. Pour ça, vous êtes à peu près en fonction des cuillères que vous allez mettre du d'olive, entre 550 et 650 calories. Voilà, donc maintenant vous voyez à quoi ça ressemble, ça donne très envie les ouais. gars. Vous pouvez pas dire que vous pouvez faire de muscles en mangeant euh, avec du goût. Nous Donc on a réussi à le faire, vous pouvez le faire. Si jamais vous voulez rajouter un petit peu de, de sauce pour que ce soit un peu moins ouais. sec, vous pouvez mettre du ketchup 70% de moins de sucre. Voilà. C'est que d'un en calories, c'est genre 100 calories pour 100 grammes, c'est ridicule. Exactement. Sinon il y a aussi des sauces zéro qui existent. Mm -hmm. euh, nous on a choisi la sauce béarnaise. <rire> non, il a choisi la sauce <rire> au poivre, moi j'ai rien à voir. Bon voilà les gars, nous on va déguster ça avec vous. Euh, notez en commentaire euh, le meilleur burger, meilleur, euh, la meilleure assiette. Bah, c'est lui frère, il a abusé aussi. <rire> Allez let's go allons manger ça Et voilà les gars ça c'est bien ça es Un cheat bon. sain. c'est aussi avec du coca Zero Bon ma copine bon. elle est pas pour les marques Du coup elle prend du Alors, raison. Jeans Cola français ça fait la made in France Et là on peut se faire place hein Elles sont pas croustillantes mais elles sont excellentes. Bon Bon on Bonapy Bonap 100 là Après Tu vas réussir à croquer là dedans toi C'est déjà fait la Ça La pompula Arrête de tout manger on va pas... Mmh. pas les garder encore 20 minutes. Qu'est-ce que c'est bon C'est incroyable. Merci d'avoir regardé l'entièrement. Si vous voulez un plan alimentaire personnalisé sur notre site internet, on pourra vous faire une jette quali avec des bons aliments comme cela. là maison. N'oubliez pas le petit like, de vous abonner si c'est pas encore fait. C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de... Pimous et DJO. Force et Fun, et fun. Joannie, alors ça chérie, c'est Clara. Mais attends, justement, je te fais un tour du propriétaire. Alors, regarde. Ça, c'est la cuisine. Puis donc là, bah, c'est le salon. Voilà. Je me demande ne oh. si faut pas faire un truc autour de ça. Moi, le défi que j'ai envie de vous demander, c'est de faire ça en trois jours. Trois jours On a envie de lui faire une belle maison. Vous euh, commencez de zéro, c'est ça On n'a pas grand chose à la maison. Là, on a zéro, besoin de tout. que je t'attends devant la maison. Bah pourquoi devant la maison Qu'est-ce qui se passe Il y a des gens qui squattent devant la maison. Euh, et...